Malapasqua, petite île de 2 km sur 1 km de large C'était super sympa d'être ici J'ai galéré un petit peu depuis Camotes Island Et à propos de Camotes Island, c'était vraiment trop chouette J'ai passé 3 jours là-bas de nuit Que avec les locaux finalement, j'ai rencontré un touriste Mais c'est vraiment encore un peu dans son jus philippin et tout ça Et euh, si vous êtes en quête justement d'authenticité, allez là-bas vraiment, Camotes c'était un super endroit Là je reste un peu plus de 5 jours, je reste 5 ou 6 jours sur mon Malapasqua. Première raison, c'est que j'ai envie de passer mes niveaux en plongée Donc je reste ici pour passer mon open water et pour faire une découverte aussi au profonde, pour aller voir les requins à queue, donc les requins renards ou chers Shack en anglais c'est vraiment un super spot pour les voir donc c'est pour ça que je suis ici à Malapasqua. et puis autre chose aussi, à peine arrivé je me suis déjà fait une pote on est parti pour découvrir un petit peu l'île aujourd'hui faire un grand tour ensemble ça va vraiment être chouette Bon on a décidé de bien se paumer sur Malapasqua là et de faire le tour de l'île c'est bien le cas je sais pas vraiment où on a mis les pieds mais bon Tu crois Voilà on a atterri avec, euh, avec Célia Heureusement ils sont gentils on va pouvoir retrouver la route en passant par cette petite maison Oula, lui il est vénère Ok, thank you <rire> Are we going to the north? Yeah, this way Thank you so much Quand tu veux pas paraître pour un touriste et que t'en es un bon, putain On sait pas du tout où on est, sur la map il y a écrit que ça s'appelle Los Bambos Je sais pas, tu payes 25, euh, 25 pesos sur le fond. on va aller voir ce qu'il y a là-haut Ça te <rire> porte avec un petit code secret Celle-là d'être abandonné là-haut, je sais pas, on va voir à La quoi, c'était vraiment génial On a fait un bon petit tour finalement et puis euh, l'île est vraiment pas très grande 2 km sur 1 km, ça se fait assez rapidement, même pas besoin de louer un scooter ou quoi et finir sur ce genre de coucher de soleil ici, à la pointe au nord ouest de l'île C'est vraiment super On est quelques jours après ce magnifique coucher de soleil que vous venez de voir On a bien fait le tour de l'île finalement c'est pas très grand, ça se découvre facilement Pourquoi je n'ai pas filmé depuis quelques jours Parce que j'ai passé mon niveau euh, 1 en plongée donc j'ai actuellement mon open water enfin que j'ai passé chez French Kiss qui sont euh, les français installés ici sur euh, l'île de Malapascua pour la plongée française Je me rends demain matin voir les requins à longue queue, donc les requins renards ou Thresher Shark ça va vraiment être génial J'étais vraiment venu sur Malapascua pour passer mon niveau 1 en plongée et notamment aussi pour voir vraiment ces requins là qui peuvent être vus dans certaines parties du monde mais essentiellement ici aux Philippines à Malapascua uniquement donc ça c'est vraiment très chouette j'ai eu un super euh, moniteur, instructeur de plongée et demain je vais plonger avec lui pour essayer d'en apercevoir en tout cas c'était vraiment plaisant de passer une semaine ici et de vivre vraiment au rythme des gens ici et des locaux et de tous les français qui vivent sur Malapasqua. moi j'ai adoré passer une semaine ici je voulais vous parler aussi de l'endroit que j'ai trouvé pour dormir cette sympathique auberge de jeunesse qui est vraiment superbe et qui s'appelle Villa Sandra Villa Sandra c'est super pour y dîner, et c'est super pour y dormir et en tout cas moi j'ai rencontré un bon nombre de gens Ici j'ai payé peut-être 6€ ma nuit et le restaurant est vraiment incroyablement bon et vraiment pas cher Avec des plats un peu venus du monde entier donc vraiment si vous faites un swam à la Pasqua venez dormir à Villa Sandra c'est vraiment top Voilà je vais pas filmer plus pour aujourd'hui, maintenant je vous laisse avec les vidéos donc de demain matin Direction mon école de plongée French Kiss et on est parti pour se lever à 3h30 du matin pour aller voir les requins Ciao Malheureusement, ce jour-là, j'ai pas réussi à saisir plus d'images que ça d'eux, mais je vous laisse avec les images d'une amie qui était avec moi à Malabascois et qui a su capturer la beauté de celui-ci.